Bonjour les curieux positifs, le secret d'aujourd'hui c'est comment profiter de tous les bienfaits de Navasana, le navire, le bateau. C'est une position excellente pour tout l'avant du corps et pour tonifier nos petits abdominaux. Regardez cette vidéo au moins deux fois avant d'essayer la posture et aussi souvent que vous aurez besoin de la pratiquer. Allez allons-y. Comme souvent je vous conseille de vérifier D'abord votre posture et si possible par le bas du corps. Pieds joints et pointés, fesses légèrement serrées, ventre déjà légèrement rentré, torse légèrement sorti avec le dos des pouces qui cherchent les battements du cœur, épaules un peu en bas et en arrière, menton un peu en bas et en arrière, la nuque qui grandit. Puis on s'occupe de la respiration, un ou deux soupirs, et on bascule en respiration Ujjayi que vous avez trouvé ici. Nos cinq sens en alerte, on capte tout, y compris ce qu'on pense et ce qu'on ressent. On se laisse porter par l'instant présent et ce qu'il nous présente. Puis le dos s'incline sans se courber Jusqu'à ce que nos talons glissent légèrement. On les aide à glisser, on cherche notre équilibre et on attrape les mollets. Si cette position est difficile, au début, essayez avec une seule jambe. On va dire que là, c'est le niveau de départ. Parfois, vous aurez peut-être besoin de chercher la posture. Le niveau 2 serait de lâcher. Bien évidemment, s'il est trop dur, revenez au niveau 1. Et le niveau 3 serait de tendre plus ou moins les jambes. En tout cas, trouvez le niveau que vous pouvez stabiliser minimum une ou deux respirations ou jai longues et calmes, et jusque 5 ou plus, si vous êtes bien. Toujours le ventre un peu rentré et le torse un peu sorti. Retour fluide. Par les mêmes étapes inverses, jusqu'à marquer la position de départ, avant de détendre. Soit en détente assise, soit en détente sur le dos. C'est une posture excellente pour travailler votre équilibre, votre calme, votre respiration. Et on l'a dit, nos abdominaux pour renforcer la région lombaire et la protéger. Et du coup, masser les intestins. Vous le savez, pour en savoir plus sur le yoga, je vous ai compilé un petit guide gratuit. Il est dans un lien dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus et je vous envoie automatiquement par mail mon petit livret, le yoga, ma clé anti-stress, où je vous dévoile tous mes secrets. Allez, on est sur la chaîne des gens qui essaient. N'attendez pas que les choses changent, faites ce qu'il faut. Je vous y aide. Dites-moi en commentaire vos difficultés à faire cette position et en quoi je peux vous aider. Et on avance ensemble. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.